Est-ce euh, Est que, fait... ouais. Est que non, on fait mal pris Parce qu'en en fait, maman une bébé. faire une donc on fait mal pris. Est-ce qu'on a mal réagi à la carica... aux caricatures Charlie Hebdo, bon, moi, vous avez entendu ce que j'avais répondu à Charlie Hebdo au départ bon, Ils nous disent euh, « Nous, on est pour la liberté d'expression bon, ». D'abord, c'est un journal qui va mal financièrement. Et donc, il se trouve que chaque fois qu'il y a une polémique autour de l'islam, ça leur amène des ventes qu'ils n'avaient jamais. Par exemple, sur la dernière opération, ils vendent tellement que ça leur permet de... En fait, sur un numéro, sur l'islam, quand ils attaquent l'islam, ils font suffisamment de ventes pour permettre de leur renflouer sur une année. Et donc, on, on nous avait annoncé, euh, c'est un, un, un activiste euh, de l'association, la, de la, du collectif contre l'islamophobie, qui avait dit, qui avait relevé le fait que euh, les derniers comptes de Charlie Hebdo étaient, euh, ex, étaient au rouge. Donc il dit, il faut s'attendre à ce que bientôt on nous annonce une nouvelle campagne, euh, une nouvelle controverse. Et ça n'a pas manqué. Trois semaines plus tard, ils nous annoncent qu'ils vont sortir un livre. Alors, moi, ce que j'avais répondu euh, euh, à tous, c'est de la pure provocation. Ce sont des esprits qui sont dans la provocation. Alors, il y a deux choses, à mon sens, qu'il ne faut pas faire. La, deux, la première, c'est pas répondre. Il faut ignorer. Faites ce que vous voulez, ça ne nous intéresse pas. Euh, mais nous, comme certains tombent dans le piège et ils en rajoutent... Non. Quand on vous attaque, vous dites, mais paix mais faites ce que vous voulez, ça ne m'atteint même pas, c'est tellement petit ce que vous faites que restez avec votre petitesse. Je marche sur un autre sentier, il faut ignorer ça. Puis la deuxième des choses, les attaquer en justice, c'est ce qu'ils veulent, ça les met en position de victime, parce que c'est ce qui s'était passé il y a quelques années. Je pense qu'il ne faut ni les attaquer en justice, ni leur répondre, il faut les ignorer. Et moi, ma réponse était de dire, ah, donc, euh, en fait, vous êtes vraiment pour la liberté d'expression. C'est ça, vraiment, votre liberté d'expression. Donc, toute cette campagne-là, est... alors, vous allez nous le prouver. Tout l'argent que vous avez fait, vous allez le prendre et puis vous allez l'envoyer au Mali pour les victimes euh, des salafis djihadistes. Quand vous prenez tout l'argent, vous l'envoyez là-bas. Comme ça, on saura si c'est vraiment ça. Ils n'ont jamais répondu. Parce qu'en fait, c'est des opérations financières. C'est des gens qui défendent des idées... En ayant la pensée du porte-monnaie. Mais nous, leur porte-monnaie, leur pensée, ça nous intéresse. Donc est-ce qu'on s'y est mal pris euh, Là, sur le coup, je pense que sur la deuxième opération, ça allait encore. La première, ça a été le premier coup et on apprend. Peu à peu, là, maintenant, on est en train d'apprendre. Je crois qu'il y a une conscience aujourd'hui des Français de confession musulmane et des institutions de dire qu'on ne va pas répondre à ces provocations, c'est inutile. Je pense que vous, il faut que vous soyez dans cette logique-là. Manifester, ça ne servira à rien. Euh, et certains, En plus, il y en a certains qui sont infiltrés dans ces, ma dans ces manifestations qui dont le but, c'est de provoquer du désordre. Euh, et puis les médias, elles vont oublier la manifestation, elles vont prendre deux ou trois qui font du désordre, et ça va tout changer, parce que vous savez comment c'est. Vous pouvez faire une manifestation à, 500, à, à, à, à 5000 qui se passent bien, il y en a trois sur le côté qui font du désordre, une caméra pour les trois, et votre manifestation... Elle, elle est vue par des millions de façon complètement différente. Il ne faut pas prendre ces risques-là. Euh, et là aussi, avec beaucoup de sérieux. Serré... La force, c'est ça c'est de regarder, euh, c'est de regarder euh, toutes ces opérations-là et puis de les dépasser en disant on va ignorer votre ignorant. Voilà.